Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle émission de Parcours de vie, aujourd'hui à RVAZ et j'ai la chance d'interviewer Philippe Dufault. Et bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Toi aujourd'hui, euh, tu es gérant ou patron, je ne sais pas oui, comment. On... Oui, tu es ouais. patron, hein, ouais. c'est ça, hein, de KS Motorcycles, qui oui, est. Une société tu... aussi. Euh, une entreprise. À, à Champagne. Donc nous, on vend des motos. On vend des motos, on a différentes activités, donc on vend des motos, on a un atelier de réparation. On a une activité de vente en ligne de pièces sur internet, donc c'est à peu près l'équilibre est 50-50 entre le business sur le web et la vente de véhicules neufs ou d'occasion et l'entretien des véhicules. Bon, on va revenir tout à l'heure, de toute ouais. façon. Tu as une voix de crooner. Oui, je suis enrhumé. Alors, j'ai une voix un peu grave <rire> d'origine, mais là, je suis enrhumé. Donc, euh, c'est un peu plus que d'habitude. Oui, ouais, mais ça passe bien. Ouais. Euh, moi, je remonte souvent au moment de la rencontre pour euh, démarrer justement ces émissions. Comment je vous ai rencontré mmh. Parce que toi, enfin, vous allez tous voir, tu as une vie vraiment... Enfin, toi, tu ne trouves pas, mais tu as une vie vraiment extrêmement atypique. Et euh, je pense que ça vous... Coude, que tu la narres à peu près dans le détail. Oui, on va en parler. Oui. On va en parler. Ouais. Et toi, je me souviens t'avoir contacté euh, par le biais d'une amie qui me me disait écoute, euh, on fait tel projet, etc. Et euh, vient donc tourner. Euh, donc chez Philippe, dans ton premier... Dans le magasin qui est assez brilleux, à brilleux. Oui. à brilleux, tout oui. à fait. Et euh, on faisait euh, un court-métrage sur la mythologie avec Europe. Et euh, en fait, Europe est enlevée par Zeus, et, et donc il l'emmène, et on avait pris euh, fond Zeus vert. Zeus, c'était à moto. Oui, on l'a mis sur moto, etc., <rire> et avec le bruit de la moto. C'était ouais. hyper marrant. Et après, par contre, euh, au-delà de, de ces choses que je faisais avec les collégiens et les lycéens, on est passé sur de l'archéo-expérimental, et là tu m'as énormément aidé pour euh, tout ce qui était entraînement, tout ce qui était tes commentaires sur euh, la transmission, je pense aux Charmycéniens. Je vous laisse donc rencontrer les différents artisans et profiter de leurs commentaires pour la suite de l'élaboration du projet Charmicénien. Bonjour Philippe. Bonjour <rire> Olivier. Bon, alors donc euh, pour la rotation de cette roue, qu'est-ce que tu proposerais ben moi je pense qu'il faudrait, euh, sur l'arbre, mettre euh, une bague en bronze, euh, soit, soit dans le moyeu, soit sur l'arbre, pour euh, que y ait un frottement euh, bois-métal, euh, euh, puisque le, le bronze à l'époque euh, était le métal d'usage, je pense que ça doit pouvoir fonctionner avec de la graisse, ça doit, ça doit pouvoir marcher. Ça part comme ça, donc là tu as ton axe qui est là. Donc là, hop, hop, hop, là tu mets ta bague bronze ici. Là as ta roue au milieu, le moyeu il part comme ça. Donc de l'autre côté c'est la même chose. Ton aide euh, immense pour la scie hydraulique, euh, pour les cavaliers, pour euh, tout le retour de l'engrenage ouais, On de pièces métalliques, effectivement. C'est ça. ça. Ce ouais. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Et tu as une euh, capacité de synthèse, c'est-à-dire d'intégration des notions pour me trouver une solution qui est remarquable. Ça m'a trouvé ça nickel. Mais bon, maintenant que c'est voilà, connu <rire> comme ça, qu'on a beaucoup discuté technique ouais, et, là, et tout ça, c'était ouais. plutôt tout rigolo. Fait, ouais, et euh, c'est des projets de passion. Je te remercie d'être rentré là-dedans, d'ailleurs. Et là, toi, on va parler de ta vie. On va commencer donc. L'enfance, alors toi tu es né dans les Landes, oui, je suis né dans les Landes à Mont-de-Marsan, dans une famille euh, euh, un peu bourgeoise, un peu avec un père qui travaille, une mère qui travaille pas, qui fait des cours, qui donne des cours de catéchisme, qui s'occupe des quatre enfants. Voilà, donc je suis né dans cette famille où euh, on apprenait le piano, on allait à la messe le dimanche, euh, une famille très classique ah, très très classique, des années 60 en fait. Ok, et ils ont eu une influence sur ce que tu as fait dans ta vie, enfin, quelle oui, enfin, fait, bon, moi j'ai été éduqué de manière très libre en fait, donc euh, chez nous c'était la liberté. C'était euh, vraiment la liberté. Donc, on a fait tout. Ce... Enfin, j'ai un frère et deux sœurs. On a fait tout ce qu'on a voulu faire dans notre vie, dans notre jeunesse, les sports qu'on a voulu pratiquer. Euh, on n'a jamais eu de reproche sur rien. C'est génial. Donc, euh, ouais. Moi, j'ai voulu. Enfin, moi, j'ai tout adoré le, les deux roues. Donc, on a eu des deux roues à la maison. Enfin, j'ai ramené des deux roues à la maison. Il n'y a jamais eu de problème. Euh, voilà. Donc, j'ai eu une éducation facile, agréable, aimante. Euh, qui euh, m'a laissé euh, tous les choix que j'ai voulu faire. J'ai voulu arrêter mes études l'année euh, de ma terminale. Pour aller faire de la moto, j'ai arrêté mes on, études. On va y revenir et après, je dirais euh, une petite heure de discussion, euh, les choses sont faites, voilà. C'est génial. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. chance j'ai pu... eu des parents très chouettes, ouais. Toi, tu as fait du, enfin, du sport, tu as fait de l'équitation sur un Ouais, moi j'ai fait niveau. beaucoup d'équitation. Alors ça, c'est un truc fascinant. Moi j'ai fait beaucoup d'équitation. Euh, mes parents faisaient d'équitation. moi j'ai fait de l'équitation. Euh, j'ai donné des cours d'équitation l'été, donc j'ai animé des cours d'équitation dans des, dans des stages euh, d'équitation. Et comment ça s'est venu, euh, la passion de la mécanique, ou de la, ou de la moto, <rire> du deux roues, euh, en parallèle du collège-lycée, je pense que c'est ça hein. bah, C'est avant, c'est enfin, oui, ouais. au, au moment du collège, ouais, moi, très tôt, la, la moto, le deux roues motorisé, c'est un truc qui m'a fasciné. Pourquoi donc, euh, je sais pas parce que ça commençait euh, par des par des Solex, par des, des 102 Peugeot, enfin dans, dans, les campagnes, euh, dans les campagnes, françaises, dans les années 60, 70, euh, les, des, des, des paysans passaient en fait, du, du cyclo à la voiture, donc en fait ou, du, ou du Solex à la voiture. Donc il y avait dans les campagnes françaises des tas de cyclos dans des granges et en fait il suffisait de les approprier pour pouvoir rouler en deux roues. Donc ça, il fallait avoir la, aller voir l'agriculteur pour récupérer des deux roues à gogo quoi. Donc on pouvait en récupérer des dizaines et des dizaines. Et donc on a fait toutes les expériences possibles, imaginables, avec des Solex, euh, ou des 102 Peugeot, ou des machins, en bricolant les moteurs, en essayant de faire des trucs extraordinaires avec. Et voilà, donc j'ai eu cette passion de la mécanique tôt, euh, vers 12-13 ans, je pense, dans ces, dans ces années-là. Et, euh, et après, donc euh, euh, j'ai eu des motos à vitesse, et puis après, il a permis de conduire à, à 16 ans. Et il y a 14 ans, il s'est passé quelque chose. enfin non, à 16 ans. 16 ans, pardon. On à 16 ans, tu en lycée pro il me semble. Oui, voilà, en surtout... fait, moi, j'ai fait, fait, fait des études de construction métallique. Donc, j'ai appris à souder. Donc, c'était mon rêve de savoir souder, de travailler la ferraille, en fait, de travailler de fer. Parce que quand on sait travailler la ferraille, on peut bricoler des motos, on peut transformer <rire> des motos, on peut fabriquer un cadre, on peut fabriquer une fourche, enfin, on peut fabriquer plein de trucs. Et, euh, et donc, j'ai vu une affiche de cinéma, c'est le film Easy Rider qui est interdit au moins de 18 ans à l'époque, et je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, je pense. Et donc, j'ai réussi à rentrer dans la salle de cinéma avec un copain pour voir ce film. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est la vie que je veux avoir. Voilà, une vie de moto. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Vas-y, L'histoire, c'est un road trip à travers les États-Unis avec deux Harley Davidson, deux choppers des années 70-80, des années 70. 80, enfin, des années 70. Ça finit que de 1968, donc c'est des chopper de fin, de fin des années 60, et je me suis dit je veux ça, et j'ai eu ça, j'ai eu ces motos, enfin des motos dans le genre, j'en ai toujours d'ailleurs, et, euh, et voilà c'était mon rêve et j'ai pu faire mon rêve de faire beaucoup de motos, de beaucoup voyager à moto, euh, voilà, d'alterner jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près euh, le travail, un peu de travail parce qu'il fallait manger et, et la moto. Et ben justement tu fais quoi, tu te fais de à 18 c'est ça tu dis je vais arrêter mes études, tu dis ça à tes parents Oui. Un jour. Donc il y a une un petit temps et ils disent ok, -y. il y a, eu, il y a un <rire> temps qui a duré, il y, a, il y a eu un temps qui a duré très peu de temps, ça a duré mmh. peut-être une heure, mmh. et euh, le, le, marge, le le deal qu'il qu y a eu, c'est que mon père m'a dit bah écoute, il faut que tu pas compliqué, tu vas arrêter, il n'y a pas de problème, il que tu travailles. Donc j'ai travaillé tout de suite et je savais souder. Donc on revient à ça. Et donc j'ai pu travailler dans des usines, souder des bennes de camions, souder des pipelines. Ah oui, les pipelines, des... c'était ça dont tu parlais Oui, parlait. à 10 à, ans, à, il y avait l'extraction de gaz qui était à côté dans les landes, hein, qui était au bord de la plage. Il y avait l'extraction de, de, de gaz, et donc j'ai souder des pipelines. Voilà. Ça devait être fantastique. Ouais, voilà, c'était chouette parce que c'était des boulots super rémunérateurs. Donc en, en trois mois, tu récoltais suffisamment d'argent pour vivre plus d'une année. Et tes trip à de 18 à 24, ça se passe comment Bien. D'accord, bien. <rire> bien. Non, non, ça te passe bien. C'est euh, beaucoup de voyages, beaucoup de copains. Euh, C'est beaucoup, beaucoup en France. Je n'ai pas été bien loin. Hum. Mais euh, j'ai passé une semaine par-ci, une semaine par-là. En gros, je travaillais d'hiver. et... Euh, et dès que les bourgeois arrivaient, je partais. Et tu me disais qu'il euh, y avait plus de liberté sur route avant Oui, c'est bah, enfin, ouais. enfin, enfin, un discours de vieux con, entre guillemets. Non, non, non, c'est euh, vrai. C'est une époque où euh, on pouvait rouler sans casque, ça choquait pas grand monde. On pouvait rouler vite, ça choquait, choquait pas grand monde. Il euh, n'y avait pas de contrôle d'alcoolémie. Moi, je buvais pas à cette époque-là, mais il n'y avait pas de contrôle d'alcoolémie. Il n'y avait pas de contrôle de drogue à cette époque-là non plus. Mm. De, donc, voilà. c'était une époque un peu bénie où il y avait beaucoup moins de circulation. C'était beaucoup moins dangereux de rouler sur la route qu'aujourd'hui. Donc c'était, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir vécu cette époque, euh, euh, cette époque où on pouvait cramer du carburant sans, euh, sans aucune arrière-pensée. Quand, quand tu me dis ça, ouais, c'est <coughs> oui. mmh. Voilà, par rapport à aujourd'hui où, où on se pose des questions quand on, quand on roule avec des véhicules un peu polluants, etc. À l'époque, on se foutait de ça, on ne savait même pas que ça existait. Mmh. C'est une autre époque. c'est. Mais... C'était une chouette époque, mais l'époque actuelle est chouette aussi. Ouais. 24 ans là c'est ton père ou c'est toi-même qui te dis euh... Non, c'est moi, c'est ouais. moi. Enfin, alors, donc, j'ai un peu travaillé, j'ai alterné différents mmh. boulots, et, euh, et fait beaucoup de motos, et à 24 ans, je me suis dit, bah, il faut retourner dans le droit chemin. Euh, <rire> il faut le finir, droit chemin mais... Non, j'allais <rire> mal finir. Bah mal finir la route, Parce que oui. la route, c'est, tu fréquentes des gens de la route, mmh. tu fréquentes des gens, enfin bon, je ne sais pas ces détails, mmh. tu peux imaginer les choses. Donc, tu te dis, soit tu veux avoir cette vie pour toujours, soit mmh. euh, il faut retourner dans le droit chemin. Et donc, à l'époque, il y avait un, un, un magazine qui existe toujours, mais qui parle pas aux jeunes d'aujourd'hui. Il y avait l'Express, qui était le, la bible de la recherche d'emploi, qui était un journal d'actualité politique, etc. Il y avait quelques pages consacrées à l'emploi en fin de, de, de, de magazine. Et donc à l'époque, on achète l'Express, on répond aux une annonce, euh, et voilà. Et donc vous recevez un billet de train, alors c'est un truc qui ne parlera pas aux jeunes d'aujourd'hui. Mais à l'époque, l'employeur envoyait un billet de train, c'est extraordinaire pour se rendre à un entretien et donc je me suis rendu à cet entretien à Lyon et donc je suis rentré dans la grande distribution où je travaillais dans la région lyonnaise six mois ensuite j'ai été muté à Bourges dans, la, dans le même groupe de distribution et j'en suis parti euh, chez un industriel, un fournisseur de la grande distribution où je suis resté euh, six mois dans cette boîte et après je suis allé diriger une filiale d'un groupe de transport de la région Rhône-Alpes donc j'étais basé à, à Lyon aussi et donc j'avais le quart sud-est de Nice à, à Perpignan, euh, Clermont-Ferrand-Lyon parce que tu avais des compétences qui étaient quand même euh, importantes pour gérer tout ça, parce que sinon ouais. ils ne t'auraient pas pris. À l'époque, le boulot était facile. Euh, moi j'ai mmh. vécu, une, enfin au niveau du job j'ai vraiment vécu une, une, une période bénite, c'était facile mmh. de trouver du travail. Alors après, euh, effectivement, je ne devais pas être le plus mauvais des gens, mais euh, sans prétention, c'était facile. Okay. facile. La vie était facile, il suffisait de travailler, de se donner du mal, de comprendre. Euh, une, alors il fallait le postulat de départ, c'est d'avoir une bonne tête. Euh, et moi, j'ai la chance <rire> d'avoir des parents qui m'ont fait une bonne tête. <rire> j'ai un physique qui plaît aux ouais, ça va. <rire> et donc, ça m'a facilité, véritablement facilité les choses. J'ai toujours été recruté par des femmes, et c'était assez rigolo. Et, euh, et donc, j'ai eu un accès au travail assez facile. Ok. Voilà, donc j'ai travaillé dans cette boîte pendant quelques années à Lyon. Et ensuite, cette boîte a été vendue. Et je suis parti à Paris. Alors, c'est avec la boîte de com, c'est ça Ouais, je suis parti alors, à Paris dans une boîte de com. Ouais, vas-y. Alors, raconte parce que c'est un salaire fascinant. Non, j'ai parti à Paris dans une boîte de com où j'ai vécu 6-7 ans. Euh, euh, je suis rentré à un poste de responsable, de responsable commercial. J'ai dirigé euh, différents services dans cette boîte-là. J'ai fini au directeur général de cette boîte euh, en 80... J'ai un trou dans les années, j'aurais dû faire 95. un... 95 Non, non, avant, avant, avant. Je pense que c'est en, en 93 ou 94. Voilà, donc je suis parti de cette société, euh, qui est une société familiale très intéressante avec des gens charmants, des, des gens, charmants, enfin des gens mmh. qui dirigaient cette boîte, qui étaient des choix de gens, qui m'ont donné beaucoup de plaisir dans cette boîte. Et je suis parti chez Selecta, euh, la, la distribution automatique. Pour les stations-service d'autoroute Voilà, donc j'ai dirigé ouais. l'activité euh, des distributeurs automatiques dans les stations-service sur autoroute. Et je suis resté 10 ans dans cette société, donc j'étais basé à Disieux. Euh, la boîte existe toujours à Disieux. Et euh, à l'époque, c'était une grosse boîte, qui est, qui est beaucoup moins grosse aujourd'hui. Euh, j'ai dirigé un truc à peu près 300-400 personnes, avec beaucoup de tech, beaucoup de techniciens, euh, beaucoup de commerciaux. Euh, voilà, donc c'était une chouette boîte, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir dans cette boîte-là. Mais c'est une boîte qui s'est euh, euh, un peu pervertie, comme beaucoup de sociétés, qui a été vendue à des fonds d'investissement, et en, en 10 ans, la boîte a été vendue 9 fois. Oui. Et donc le premier euh, gagne, gagne beaucoup d'argent, le deuxième en gagne beaucoup, le troisième en gagne beaucoup, le quatrième en gagne beaucoup, le cinquième commence à se dire comment il va faire pour payer la boîte, le sixième, etc. Et donc la boîte a baissé euh, les investissements, a baissé un certain nombre de choses, et de ce fait, euh, je suis rentré un peu en conflit avec, la, avec les investisseurs, et mmh. donc on s'est quitté bons amis euh, de cette société-là. Voilà. Ok. Toi, tu as toujours eu pas mal de gens sous ta responsabilité, en fait. En, en oui, j'ai eu, hein. eu beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de gens, j'ai eu des grandes équipes, ouais. des très grandes équipes. Et ça se passe toujours bien parce que tu as une capacité à écouter et puis à diriger Oui, enfin tu sais, la, la réalité elle n'est pas là, c'est qu'on ne dirige jamais 500 personnes. Oui, vrai, dans, tu, la tu boîte de, oui. dans la boîte de com, on faisait beaucoup de prestations de services, de sous-traitance pour euh, époque bénite, les marchands de cigarettes, mmh. l'alcool, etc., etc. Donc on menait des opérations commerciales massives avec des 500 personnes qui allaient dans des boîtes de nuit, qui allaient dans des bureaux de tabac pour... Euh, mmh. Faire goûter des clopes, c'est un truc, c'est notre monde, c'est notre temps. monde, clair. <rire> Et donc, enfin, tous les mondes à peu près 3000 bulletins de salaire de, de sous-traitance, tu vois. Et, mais moi, j'ai jamais dirigé 3000 personnes. Mmh. Moi, que tu diriges 5 personnes qui elles-mêmes en dirigent 25, mmh. qui elles-mêmes en dirigent, etc. Ça marche comme ça. Enfin, euh, t'as beau euh, avoir le. Le désir de connaître tous les gens, d'avoir euh, oui. des liens avec tous les gens, mais tu ne les as pas au quotidien dans, la, dans, le, dans, le, dans le job quoi. pas du tout. Il y a, est, tout est décentralisé derrière. Mais j'ai dirigé des grandes équipes. Il ouais, y a un truc qui est bien chez toi, enfin euh, plein de choses qui sont bien, mais il y en a un truc particulier qui marque effectivement, parce que j'apprends beaucoup à ton contact, je cesse de, de le répéter, c'est ta manière, un, d'oser les choses, c'est-à-dire qu'on en reviendra après un peu sur KS, sur le fait d'enclencher des choses même si ça peut être risqué. Parce que tu n'as pas trop moi, peur. Je, moi, j'étais mal barré quand même dans mon, dévi, dans mon début de vie professionnelle, parce que je n'ai pas fait d'études supérieures. Face à moi, j'ai toujours eu des gens qui avaient des bacs plus 4 ou des bacs plus 5. Mmh. Donc, en fait, pour, pour faire face à ces gens-là, il bah, faut, oser, faut oser plus qu'eux. Voilà. Donc, moi, j'ai osé plus que ces gens-là. Et c'était une autre époque. Ça sera, je pense que c'est plus difficile maintenant. Je ne sais pas. Je ne suis pas mais sûr. Mais ce n'est pas dit. Ouais, c je, pas pense dit. Pas. je pense que c effectivement, tu as raison, ça marche pareil. Mais euh, c'est vraisemblablement plus difficile. Mais il faut oser. Il faut oser. Il faut être gonflé. Alors, des fois, on se rate. Hein. On réussit pas tout. Moi, On va y, y revenir après. J'ai fait aussi dans ma vie, mais <rire> globalement euh, le bilan est positif. Aujourd'hui, moi j'ai aujourd 61 ans, euh, je fais un bon bilan de ma vie professionnelle. Ouais. Ouais. et le deuxième point, c'est que t'hésites pas. Ça, ça me ça me fascine à trancher selon les compétences des gens. C'est-à-dire si c'est plus compétent, hop, ben c'est pas la peine. Et je, je crains pas en fait. Hein. — Oui, c'est un mode de fonctionnement qui, qui, qui me paraît normal. Enfin, mm. D'abord, on fait du bien aux gens, parce que des gens qui ne sont, Le mm. sont plus à leur job, qui ne sont plus dans la fonction, ça ne sert à rien de les maintenir. Il faut qu'ils fassent autre chose, il faut qu'ils qu se remettent en question. Et c'est salvateur pour eux de se remettre en question de cette manière-là. Ouais, ça ça leur permet de progresser aussi. — Oui, dans les deux cas. Ouais. Ouais. Donc toi, <coughs> on revient sur... Euh, tu reviens de Paris. Euh, donc, tu attends une autre entreprise et finalement, on vous sépare bons amis, comme tu dis. Et après Et après, j'ai monté une boîte, la, une boîte dans la distribution automatique, dans un métier que j'avais appris ces dix dernières années. Et donc, euh, je suis revenu, enfin, j'ai récupéré des, des morceaux de clientèle de mon ancien business. Et, euh, et après, j'ai développé cette boîte par de la croissance externe, euh, par un principe qui est simple, c'est qu'on achète, on s'endette à mort, on achète des boîtes, on s'endettant donc ça, c'est plutôt culotté, effectivement. Ouais. Donc, en fait, on achète des boîtes sans argent, en faisant le pari que les boîtes vont cracher suffisamment d'argent pour se payer. Et ça n'a pas marché. Ça a, duré, ça a duré longtemps, ça a duré une dizaine d'années. Mais la crise de 2008 est passée par là. Et la crise de 2008 a fait que bah, c'était un, un échec. Donc j'ai fermé cette boîte en, en janvier 2011, après euh, des années un peu difficiles. Ouais. Et voilà, donc il a fallu rebondir après. Et, euh, donc j'ai laissé beaucoup de plumes personnelles financièrement. Oui, j'ai compris, euh, je crois que c'est le moment où tu as, as eu tes enfants d'ailleurs entre-temps, il me semble. Oui, enfin mes enfants, mes enfants étaient grands, ouais. ma fille, à cette période-là, ma fille finissait ses supérieur, et mon fils, c'est l'année où mon fils a passé le baccalauréat, donc euh, mon fils avait 17 ans, donc il a passé le bac cette année, hum. cette année-là. Et donc en 2011, j'avais ce projet depuis longtemps, parce que c'est ma passion de la moto, j'avais vraiment un projet assez abouti hein, de, dans, le, dans la moto, et donc, j'ai créé une boîte euh, avec un associé à l'époque euh, pour faire de la vente en ligne de pièces de de moto, uniquement. Euh, C'est ma marque fétiche, donc voilà. Euh... Et donc, on a créé ce business-là qui a été euh, assez difficile à monter avec un associé euh, avec lequel ça n'a pas fonctionné, comme souvent avec les associés. Souvent avec les associés, ouais. Voilà, et donc je suis, euh, euh, je me suis séparé de mon associé en 2014, donc 3-4 euh, ans, ans après le démarrage de cette société. On a fait rentrer des fonds d'investissement à l'époque parce qu'on avait besoin de capital pour développer la boîte. Donc, des investisseurs sont rentrés dans cette période-là. Et, euh, et aujourd'hui, la boîte, euh, on est 24 dans la société. C'est une petite PME. Alors, la boîte, c'est laquelle Alors, c'est Caisse Motorcycle. Caisse Motorcycle, <rire> est leader en France de la vente de pièces d'arrivée sur, sur le web. Mm. Euh, à côté de ça, on a un business de vente de véhicules neufs et d'occasion. Donc, on vend 1000 motos par an à peu près. Mm. On a deux points de vente. On a un point de vente à Anse et un Champagne puis vous avez ah, des projets, mais un, on en parlera après. On a pas mal de projets, hum. ouais, on a des projets sur l'urbain, on a des projets sur d'autres zones géographiques de Lyon. Euh, voilà, on a beaucoup de projets, on avait un gros projet euh, euh, qui était très abouti euh, avant la première vague de Covid, ce qui a euh, fait arrêter ce projet-là malheureusement. Un projet de centre-ville, euh, de mobilité urbaine avec électriques, puisqu'on est dans ce schéma-là aujourd'hui, enfin on va dans le schéma électriques. Et donc on remet sur le tapis ce projet-là, euh, qu'on a un peu modelé différemment. Euh, donc on cherche des locaux aujourd'hui euh, en centre-ville de Lyon. L'idée c'est de, de trouver des locaux, un local par arrondissement, de faire des petits modules en fait, euh, des petits modules urbains avec euh, des petits magasins. Ah justement ça permet d'avoir l'évolution parce que toi je t'ai connu sur euh, Civrieux, oui. sur ton magasin, ton premier magasin c'est ça Non c'est pas le premier, pas en fait on a démarré l'activité en, en 2011, nous étions à Villefranche, okay. ensuite on est allé au bois -douin. On était au Bois d'Ouen, et ensuite on était à Sivrieux, hum, ensuite on ouais. était à Amberieu-d'Azergue, <coughs> et maintenant nous sommes à Anse. Avec, euh, oui, et, et donc il y a eu toute la période en fait, où vous avez cru, c'est-à-dire euh, grandi, euh, en passant de Sivrieux <coughs> à Anse, et ça venait trop petit, vous receviez, je m'en souviens, des, des tonnes et des tonnes de motos. En, gros, fallait, euh, ah, en gros, pour schématiser le truc, on est passé de 200 m 200 m2 à Sivrieux à 1600 m aujourd'hui, et on vient de rajouter cette semaine 360 m de mézadine. Waouh! Voilà qu'on a une, une croissance importante. Aussi et alors, euh, toi, as tout, donc, tu me le disais, c'était vraiment ton, ton, ton projet passion, oui. montait, effectivement, et tu l'as... Moi, je me suis dit, naïvement, euh, je, vais <rire> <faire> mon, <rire> je vais faire un job de moto, c'est génial, c'est le truc qui me plaît, je vais pouvoir faire de la moto, euh, vraiment, je vais m'éclater à moto, mm. et en fait, je n'ai jamais, jamais fait aussi peu de moto depuis que j'ai créé cette boîte, et je n'ai surtout jamais autant travaillé que depuis que, que, que j'ai... Alors, le truc d'entrepreneur, on dit toujours que c'est merveilleux, etc. C'est merveilleux, parce que tu crées, par contre, tu as une somme de... Une, de travail qui est énorme. Ça oui, il y, de, il y a beaucoup de contraintes, ouais. il y a des contraintes mmh. financières qui sont le... Enfin, moi ben, c'est mon principal problème, le, le commerce c'est facile, entre guillemets, mmh. euh, le problème c'est l'argent en fait, donc, on a fait une activité très capitalistique, en fait nous nous faut du stock, on a des stocks gigantesques de véhicules, donc il nous faut de l'argent, et donc c'est compliqué d'avoir de l'argent. Et c'est de, devenu encore plus compliqué euh, cette fin d'année. Euh, parce que vous, alors si je schématise aussi, <coughs> les plus grosses ventes, c'est la période, logiquement, printemps-été, puisque c'est le moment où on roule. Oui, c'est printemps-octobre. C'est assez, assez long, en fait. Hein. Okay. Jusqu'au mois d'octobre, les, les volumes sont importants. Après, il y a novembre et décembre qui sont beaucoup plus faibles. Janvier qui est faible. Et après, ça dépend beaucoup de la météo, le démarrage. On peut avoir un très fort démarrage de saison en février. S'il fait beau, okay. euh, s'il ne fait pas beau, euh, il faut attendre le salon de la moto Lyon, qui est en général fin février, début mars, qui est un peu l'élément déclenchant de la saison. Quoi. Toi, dans, dans ce que tu crées. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, tu as dû voir l'apparition de l'électrique, qui se développe de plus en plus. Oui, tout à fait. Et comment tu te situes, toi, en tant que motard, <rire> que vraiment alors, à l'ancienne, tu vois Alors, c'est paradoxal. <rire> pour, pour, pour donner une info, moi, ma plus récente moto est de 1981. Donc j'ai une moto de 1968, une moto de 74, 76. Euh, ben, tu vois le genre quoi. J'en je ai, ai plein. J'en ai plein. J'ai que des herbées <coughs> anciennes. Donc moi je suis un mec du thermique. Moi j'aime brûler l'essence, j'aime le <rires> l'essence. Donc c'est horrible ce que je dis. Mais, mais paradoxalement, on vend des scooters électriques depuis à peu près un an, euh, un an et un an et demi. Et donc c'est des ventes qui ne sont pas négligeables. On commence à faire des volumes intéressants avec ces produits-là. Et on a rentré une nouvelle marque, qui est une marque américaine, californienne, qui s'appelle Zero Motorcycle. Donc c'est fabriqué aux états unis c'est des machines avec des équivalents 125, euh, moyenne cylindrée et grosse cylindrée. Et c'est le bonheur de rouler avec ça. Le bonheur. Il n'y a pas meilleure moto que ça. Sérieusement Vraiment, ouais, bon, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fabuleux. Raconte. Bah c'est euh, <rire> euh, que tu prennes un 125, euh, donc avec le permis 1, ton permis voiture, ouais. tu peux rouler avec ça. Tu fais 0 à 100 en 3 secondes. 0 à 100 en 3 secondes. Tu vas dans le catalogue Ferrari, t'as pas beaucoup de Ferrari qui le font. Donc, tu as déjà une accélération qui est géniale. Tu as un frein moteur que tu peux calibrer extraordinaire. Tu peux gérer ton, ton moteur avec ton téléphone mmh. mobile. Euh, les motos sont confortables. Elles sont belles, paradoxalement. Oui, j'ai vu que c'était très belle. Elles sont mmh. belles. Il euh, y a des châssis de dingue. Elles sont super efficaces. Euh, ça freine bien. C'est des super motos. C'est des super motos. Et ton public euh, qui est qui est un public, j'allais dire, effectivement à l'ancienne, à la papa, comme tu dis, mais... bah ils sont, ils, sont, ils sont pareils. En fait, on, on a du mal à refaire faire ces véhicules. Ouais. Parce qu'on ne va pas en vendre à tout le monde ces véhicules très chers. Mmh. Le, le ticket d'entrée, c'est 17 000 euros à peu près, tu vois. Pour une moto électrique Pour une 125. Mmh. Ok. Et donc, c'est à peu près 10 000 euros de plus une grosse cylindrée. Mmh. Enfin, t'as des, as, as des réductions mais... là-dessus Non, malheureusement, c'est pas comme les voitures. Tu as, 600, tu as 900 euros de prime. Ok. Sur une voiture, as 6 000 euros. Oui, c'est pas tu as Sur un scooter, t'as 900 euros aussi. Okay. Donc euh, sur un scooter double batterie, à 900 euros, et sur une moto comme ça... Ouais, 900€. Je pensais au, à Uber, ou je pensais à toutes les entreprises effectivement qui utilisent le... Bah, de toute effect... façon, enfin, les, les, les Uber et compagnie, dans quelques années, euh, Lyon c'est une des feux, oui. il n'y aura plus de véhicules thermiques moto dans, mm. dans le centre-ville à partir de 2026 ou 2027, 2026, je crois. Aujourd'hui, dans Lyon, on n'a plus le droit de garer une moto sur un trottoir. Mm. Un scooter électrique ou une moto électrique, on a le droit. Ok. Et donc, ouais, quand tu leur fais essayer, justement... Bah, au... quand, quand on leur fait essayer, les gens sont bluffés. Alors le, la difficulté de ces motos-là, c'est que, donc on va parler un peu de technique, c'est que tu es obligé de faire essayer une 125 à un mec qui arrive avec une grosse Harley. Tellement c'est dangereux, parce que potentiellement c'est très dangereux, tellement c'est avec ses Donc on les fait démarrer par une 125, mmh. et après on leur fait essayer des plus grosses cylindrées. Parce que c'est trop violent, c'est énorme. Il n'y a pas d'équivalent euh, en thermique. Tu peux prendre le, la moto la plus puissante en thermique, ça n'existe pas. Quoi. T as, t as pas d aussi de C'est un truc qui te passionne, ça se voit quand on me parle, je trouve ça génial d'ailleurs. Vraiment, moi je t'invite, ouais. enfin toi qui as roulé un peu à deux ouais. roues, je t'invite à venir essayer une 125, c'est bluffant. Alors tu sais mes parents, ils sont, pourtant je m'étais battu, j'avais économisé et tout, j'avais tout, j'avais prévu d'acheter un, un scooter électrique, c'était une 103 SPX à l'époque mmh, que je voulais, oui. avec un kit pour démarrer tu sais, la, la, la, la vie, et en fait ils m'ont dit non parce que j'en ai essayé chez des potes, tu sais bien comment bien ça marche, bien. et tu testes, et en fait, je pense qu'ils ont eu raison, je me serais tué, clairement, mais là, <coughs> effectivement, je ferais peut-être un tour tout doucement maintenant. Non, mais, mais c'est très, ouais, mais... très intéressant, et en fait, c'est vraiment, on arrive à prendre du plaisir, alors après, il y a les contraintes d'autonomie, mais bon, en ouais. réalité, quand on roule la moto quotidiennement, on ne fait pas plus de 200 km dans une journée, oui, vrai. on mais va travailler mais avec, pratique, ouais. on va travailler avec, enfin, on fait des petits trajets, donc ça se recharge facilement, c'est euh, des super produits. Ah, mais je, je, moi j'adore, alors ouais. je partirai pas en vacances avec, parce que moi mmh. j'aime trop mes trucs qui brûlent du, du carburant et qui parce que c'est plus fun, enfin moi je trouve ça plus fun quand mmh. même. Euh, parce que il n'y a personne qui te prend en photo euh, quand tu roules en moto électrique sur l'autoroute, avec mes motos, ne j'aurais pas en photo en roulant c'est bah, l'ancien, on aime bien les choses atypiques en mmh. général. Puis tu as tout le travail aussi d'artiste, enfin, parce que souvent quand euh, je te vois ou quand je les vois, ou quand même j'ai vu tes motos, il y a ce travail sur la machine, sur l'aspect la, esthétique. Et ce que tu disais quand tu arrives à souder tout ça, et, et toutes les, les motos ont ce, ces particularités qui font qu'elles sont uniques, parce qu'elles sont multi-kits, enfin c'est-à-dire qu'ils les ah ont... Oui, oui, tout à fait. quelques motos uniques. Alors, là, je suis plus dans la... Aujourd'hui, je suis plus dans la restauration des motos pour les remettre exactement conformes à ce qu'elles étaient en sortie du garage en 1978 <coughs> ou en 1974. Donc là, j'ai plusieurs motos qui sont comme sorties du garage, qui sont neuves, comme neuves. Mais j'ai effectivement mon chopper, que tu connais, avec la grande fourche. Ah ouais, c'est des trucs fantastiques. j'adore, hein. euh, avec laquelle j'adore. Je suis parti en vacances cet été avec... Enfin, c'est extraordinaire. Quoi. Tu retrouves tes 20 ans, quoi. Vraiment, vraiment, des sensations de... incroyables. Ouais, franchement top. Alors, on a parlé de moto, on a, on a, parce que c'est ta passion aussi, et ce qui est vrai à un moment, tu as le côté euh, plus complexe de, de ça, qui effectivement, c'est un deux roues, et on parlait de, justement des nouvelles voitures pour les jeunes, c'est-à-dire les amis, là, etc., et euh, des accidents qui vont avec pour les deux roues, parce que c'est quand même, une, on va dire, un moyen de se déplacer qui est plus accidentogène. Euh, et toi, a... toi, toi, toi, toi, toi, récemment, mais c'est. Oui, moi j'ai eu, ouais. eu un accident récemment. C'est pour mais ça. Vraiment facile mais on bêtise. va parler du casque, de l'importance du casque aussi, deux secondes. Oui, parce que fait. toi, tu. Alors, moi j'ai roulé 40 ans avec des casques jet, pour, euh, donc avec. Euh, le face, face ouverte, ou... ouais, ouais. face ouverte. Et, et voilà, c'est oh. ça. Moi je suis plutôt sans foulard. Mais euh, j'ai eu un accident de moto le 1er octobre. Et ce jour-là, j'avais oublié mon casque à la maison, et donc j'ai pris un casque au bureau, un casque intégral, et j'ai eu un accident une casque est défoncé devant, donc j'invite tous les, tous les gens qui m'en regarderont, qui ont ce que je dis, à mettre à rouger en casque intégral. Ouais, c'est hyper, voilà. hyper important, J'aurais voilà. Et… Euh, plus de nez, plus de menton aujourd'hui. C'est terrible. Et pourtant, pour tu as, as ramassé quand même. Oui, non, mais bon, c'est euh, mon premier accident grave en, en plus de 40 ans de moto, quoi. donc T'es nickel. Jules. Bon. T'es nickel, on est bien. Je suis bon, ça ouais. tourne. Euh, toi, tu me disais, maintenant, je suis content. Tu m'as dit quel âge 61 ans. Ouais, C'est bien ce qui m'avait semblé. 61 ans, que tu ne fais pas. Parce que, parce que ça conserve le saison, fait de, de faire des projets, des, ce qu'on disait avec... Euh, ceux qui sont en train de tourner derrière, là, que vous ne voyez pas, là. Euh, aussi, il y a Chloé qu'on peut cadrer à ce moment-là, effectivement, on en parlait euh, on, sur le principe des, des choix qui, qui sont pour nous, pour eux, en tout cas. Euh, toi, tes projets euh, personnels et professionnels, pour plus tard, ça donnerait quoi Professionnels, moi, je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler, je sais que c'est un peu choquant aujourd'hui de dire ça, euh, quand on, quand, euh, avec les politiques de retraite, etc., dont on entend parler dans l'actualité. Voilà, donc moi je vais continuer à travailler. Longtemps, je pense, encore. Donc ouais. tant, tant que je suis en forme, je prends mmh. beaucoup de plaisir dans le, dans le métier que j'exerce. Je, J'ai une équipe chouette. Euh, voilà, donc Et je pense que je vais travailler encore. Ce longtemps. qui est bien chez toi, c'est que tu formes. Tu as toujours formé depuis très longtemps, c'est-à-dire que tu accompagnes les gens, en fait. Oui. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est ton côté humain. Mais vraiment, on va dire, tu es très cadrant. Mais en même temps tu écoutes les gens et tu as cette, euh, cette bienveillance en fait pour les aider à progresser. Moi je crois que, enfin pour résumer les choses, moi je crois que j'aime les gens, tu vois, ouais. j'aime les gens, c'est tout, c'est voilà, euh, tout simplement. Ah mais ça se sent et je pense que ça sent d'ailleurs quand, te, moi je vois tes, tes clients ou tes amis qui interviennent euh, à AKS, et oui, ils ont cette, cette, cette lumière dans les yeux quand mmh. ils te croisent, ils sont contents de te voir, mais parce que tu dégages toi-même euh, tout ça. Oui, de... parce que on, on, on, enfin, moi, j'ai la, enfin, la chance de faire un métier, c'est du loisir. Hein. On est motos, on fait du plaisir. Quoi. Euh, donc on est dans un truc de plaisir. Donc on a effectivement une clientèle assez proche, on a des relations très amicales avec des clients, les collaborateurs, c'est pareil, on a des relations proches avec les gens. Enfin, voilà, Puis moi, j'ai pas envie de travailler à mon âge pour... Pour me faire chier. Ouais, non, non, mais clairement. J'ai <rire> envie de prendre du <rire> plaisir dans le boulot, tu vois. Donc, euh, donc je prends du plaisir avec une équipe qui est chouette, avec des clients qui sont plutôt chouettes. Et il y a donc, quelque chose qui me plaît beaucoup aussi chez toi, c'est euh, cette capacité. De, on en parlait au début de l'interview sur ton, tes premiers temps, en fait, sur la moto, sur le, quand tu récupérais les 102 ou tout ça. C'est euh, ce démontage et ce remontage. Moi, ce qui me plaît, c'est de comprendre comment ça marche. Tu sais, c'est l'enclenchement, l'engrenage, enfin, tout. Non, ouais, la vie, la ça. mécanique, ouais. Bah, ouais, c'est ça. Mmh. Et. Euh, toi, aujourd'hui, euh, par rapport à tout ça, tu me parlais des difficultés que tu avais à trouver des mécaniciens. Motto. Oui, on trouve des, on, des techniciens, on a beaucoup beaucoup de mal à trouver. Pourtant, c'est quelque chose enfin, qui, est toujours aussi, enfin, qui intéresserait n'importe quel jeune, je pense. Enfin, pas n'importe quel, c'est exagéré, mais dire, c à partir du moment. Il y, y a plusieurs problèmes à mon sens, alors je vais faire un peu le vieux con, mais euh, les, les, les parents n'ont pas envie que les, leurs enfants fassent des études techniques. Ça, c'est un truc contre lequel je me bats depuis des années. Ça, désallée, ça, je ça, ça existe pas. Ouais, je sais, mais... Les parents euh, trouvent que c'est dévalorisant que leur gamins fassent de la mécanique, auto ou moto. Hein. Et après, le, le, les, les gamins qui partent en, en études techniques, enfin, dans la moto, c'est un peu par défaut. C'est en gros, euh, euh, t'as un scooter, euh, t'es nul à l'école, es nul en troisième, tu pars en, en seconde pro moto, euh, moto de roue. On les voit, nous, après, hein, c'est cela hein, qu'on a. Et le problème, c'est C'est qu'aujourd'hui, qu là, un technicien moto, c'est quelqu'un qui doit être très à des avec informatiques, qui doit lire l'anglais. Le parler, parce qu'en en fait, on a des fournisseurs dans le monde entier. Quand on appelle en Italie, ben on ne parle pas italien, mais on parle un peu anglais. Donc, on <rire> discute avec les Italiens en anglais. <rire> quand on parle avec les Autrichiens, on <coughs> parle pas Autrichien. Ah bon, donc, on, on discute avec eux en, en, en, en anglais. Euh, quand on parle avec des Néerlandais, parce qu'on a des fournisseurs aux Pays-Bas, plusieurs fournisseurs aux Pays-Bas, on parle en anglais. Donc, aujourd'hui, il y a un tech qui discute avec ces gens-là. Les motos zéro électriques, c'est des motos très technologiques. On fait des mises à jour un peu comme Tesla, les gens ont, ont tête, ce qui se passe, c'est qu'on fait une mise à jour, une augmentation de capacité de batterie, machin, on branche la moto, etc. etc. Les techniciens qui sont aux Pays-Bas qui gèrent ce, cette marque-là, pour toute l'Europe, ils parlent en anglais, ils ne parlent pas en français, donc euh, on a besoin de tech qui parlent anglais. Les salaires attachés aux fonctions sont assez justes, euh, je pense, enfin, aujourd'hui on peut gagner sa vie. Il y a des contraintes, c'est qu'on travaille le samedi, parce qu'on a des clients le samedi, on est des commerçants. Nous, on alterne une semaine sur deux. Pour oui, mais bon, c'est pas grave. Surtout, pour des <coughs> métiers comme ça qui sont recherchés, enfin, accessoirement vous, parce que c'est vous, votre entreprise, et que t'interviewe toi, mais vous payez bien. Et sincèrement, c'est des métiers, je trouve, aujourd'hui, qui vont être de plus en plus recherchés. Parce qu'il y a un parc énorme. Et que, oui, il y a des gros parcs, ouais. Ouais, Et qu'il faut des gens, surtout en, au vu du contrôle technique moto qui s'instaure. Non, on ne pas. C'est un oh. peu l'heure mais c'est toujours pas fait. Ah. Non, mais de toute façon, on fait oui. la sécurité des véhicules, oui, c'est un important. Donc, euh, contrôle technique ou pas, il faut que les véhicules soient mm. super sécurisés. Euh, la route est terrible. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux de oui. qu'il qu y a 20 ans ou 30 ans. Donc, il faut des véhicules qui soient en parfait état, qui soient fiables, avec un freinage de qualité, etc. Et puis, les véhicules électriques qui arrivent, ça demande beaucoup de techno. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du mm. tout. On change des pneus, les plaquettes de frein, on ne les change quasiment pas parce qu'il y a tellement de, de freins moteurs, de freins ouais. moteurs euh, on, on freine peu il y a des pneus, des courants à changer. Mais euh, par contre, oui, il y a tout un tas de... Euh, on a une bombe sous, le... sous les fesses, quoi. Il y a une pile sous les fesses. Hein C'est du 400 volts pour certains véhicules. Euh, bon, il faut pas... Il y a des sécurités, quoi. Mais, euh, c <rire> tu m'étonnes. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou, la, ou dans la moto, d'ailleurs, mais dans la moto bon, dans, la, dans la moto, euh, moto c'est un, un métier qui est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'électricité, ça devient compliqué. Okay. On ne sait pas trop où on va, le thermique jusqu'à quand. Enfin, c'est un peu compliqué. Les, les constructeurs se cherchent. La moto, c'est... Moi, j'irai Enfin, j'irais... Euh, 10 ans de moins, je créerais une boîte, je pas dans la moto aujourd'hui. Dans les pièces détachées, mmh. oui, parce qu'il y a un parc roulant énorme, donc il y a du business à faire dans les pièces détachées. Dans la vente de véhicules, c'est plus compliqué. Et, le... Et sur euh, l'entrepreneuriat, ouais. allez-y, il faut y aller. Il faut y aller, d'abord, il faut, faut, faut réaliser ses rêves. Il euh, faut prendre conseil auprès d'autres, auprès pour pas essayer de faire le moins de bêtises possible. Mais aujourd'hui, enfin, moi je suis très éloigné de la création d'entreprise aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup d'aide, beaucoup de gens qui peuvent conseiller, il faut y aller. Il y, y a des tas de choses à faire, il y a des boîtes à reprendre, faut, faut de toute façon, il faut, faut, faut réaliser ses rêves. Je t'en remercie. C'est plus important. C'était cool. Voilà, c'est fini. <rire>